Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment faire un rallongement avec plusieurs rubeurs bases de, du site YornelsInternational.com. Donc vous retrouvez bien sûr tous les produits utilisés dans cette vidéo sur le site. Donc on commence par préparer l'ongle en limant la surface, en repoussant les cuticules et bien sûr on pense toujours à retirer les petites peaux. Alors soit la ponceuse, soit la lime. Ensuite, on passe le cleaner pour enlever les poussières et on choisit donc le chablon. Donc, on peut l'utiliser d'un côté ou de l'autre. On le ferme à l'avant, puis on va le recouper afin qu'il s'adapte parfaitement à l'ongle. Pensez à bien prendre les mesures de votre ongle. Puis nous allons utiliser la rubber base, donc la base épaisse clear. Donc, clear, ça veut dire tout simplement transparent. Et on va rallonger notre ongle grâce à cette base transparente. Donc, on l'applique en couche plutôt fine sur l'ongle et un peu plus épaisse, donc sur le rallongement, sur notre chablon. Je retourne l'ongle afin que la ligne soit bien droite. Et ensuite, on catalyse pendant environ 2 minutes. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus votre matière est fine, moins vous aurez besoin de la catalyser et plus elle est épaisse, plus il faudra catalyser longtemps. Ensuite, j'utilise la base épaisse naturelle. Vous avez également la base nude qui va être plus opaque. La naturelle va être légèrement plus transparente. Et légèrement plus rosé également. Je l'applique sur toute la surface de l'ongle. Puis sur le rallongement. Je la répartis. Puis on retourne le doigt afin de faire la même étape, c'est-à-dire placer la matière juste au bon endroit. Ça peut être un petit peu difficile dans un premier temps, donc il faudra peut-être la retravailler plusieurs fois. Je vous conseille de mettre une couche moyenne à ce stade et de remettre une seconde couche ensuite. On relime les parallèles, puis on va faire un limage diamant sur la surface. Donc, si vous voulez savoir comment faire un limage diamant, comment limer un bombé, comment faire une frange, tout cela, je vous l'apprends dans une formation d'initiation totalement gratuite. Vous pouvez y accéder depuis le site nails internationalcom et vous retrouvez le lien juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous aimez les vidéos et si vous voulez en voir d'autres. Donc là, on passe avec la ponceuse sous le bord libre, si nécessaire. Et donc, on affine encore un petit peu l'ongle. On passe un coup de bloc polissoir. Et on applique la finition. Alors, c'est la nouvelle finition des nouveaux vernis semi-permanents que vous retrouvez donc également sur le site, dans la partie boutique. Donc, je vous rappelle qu'il existe quatre finitions finition brillante, une finition mat, une finition euh, irisée et une finition milky pour vos baby boomers. Et voilà le résultat. Un ongle tout en finesse qui reste flexible avec donc euh, les, les, bases, euh, les bases épaisses. Vous pouvez très bien également utiliser donc un vernis semi-permanent par-dessus en deux couches, deux à trois couches. Et voilà, je vous dis à très très vite dans de prochaines vidéos. À bientôt